bonjour aujourd'hui on va regarder euh, comment euh, faire un premier programme en java programme qui va nous permettre euh, d'afficher euh, hello non, juste le texte hello alors la première chose qu'on va faire c'est on va vérifier que java est, est bien installé euh, sur notre machine, donc dans ma fenêtre de commande, là dans mon invite de commande, je regarde avec java-version quelle est la version de java. Si j'ai un message erreur, bah, tout simplement java n'est pas n'est pas installé. Je peux également vérifier euh, si le compilateur il est accessible euh, dans mon pass, et euh, donc là je vois que c'est le cas, donc le compilateur c'est javac avec un petit c et euh, il est aussi accessible. Donc partant de là, je peux euh, commencer à bah faire euh, mon programme qui va me permettre de faire Hello. La première chose qu'on va faire, on va se créer un petit dossier. On va appeler ça PRJ Hello, et on va se placer dans ce dossier PRJ Hello. Comme on vient de le créer, il est vide, il ne fait rien du tout. Alors après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un Notepad++, et on va créer euh, notre premier euh, programme euh, Java. Alors... Euh, tout est classe dans Java, donc on va créer une classe qu'on va appeler euh, Hello. Voilà, on va créer notre classe Hello et dans notre classe Hello, on va créer une méthode publique donc qui s'appelle le point d'entrée qui va être le point d'entrée de notre programme qui va s'appeler main. Donc le main en Java, il prend en argument un tableau de chaîne de caractères même si on ne sert, sert pas on définit on définit le paramètre d'entrée et ensuite donc on va écrire donc euh, voilà notre ordre d'écriture euh, euh, du texte hello donc système point faire un println pour euh, voilà, pour aller à la ligne et puis on va écrire notre texte hello en exclamation. voilà et je ferme tout ça alors je vais enregistrer euh, mon fichier donc pas dans des mots, mais dans rj voilà hello je vais préciser que mon fichier c'est un fichier java et je vais nommer mon fichier donc avec une majuscule, c'est très important au début, et je vais lui donner le même nom que la classe. Donc c'est la classe Hello, donc là je vais l'appeler hello.java. Je vais l'enregistrer. Donc là c'est enregistré. Euh, je regarde dans mon invite de commande. Donc mon euh, fichier est bien là. Donc euh, la première chose euh, que je vais faire euh, maintenant, c'est que je vais le euh, compiler. Donc on va faire un javac hello.java donc voilà pas de pas de nouvelles bonnes nouvelles hein. la compilation a dû bien se passer je fais un petit dire et donc là on a bien on a le fichier qui s'appelle hello.java qui a été créé donc pour euh, pour exécuter ce, ce fichier donc je vais dire java je vais demander à java d'exécuter ce fichier là et donc ça m'affiche bien mon texte hello euh, donc qui correspond à ce qu'on avait demandé, hein, afficher sur la sortie standard euh, le texte hello. Donc, euh, bah, je dirais qu'arrivé euh, à ce stade, euh, bah, on a rempli notre, euh, notre objectif, hein, c'est-à-dire d'afficher le texte hello sur la sortie standard. Alors, euh, c'est relativement simple. Le, donc cette syntaxe de base où on donne la classe, euh, voilà, il faut bien bien redonner le nom de la classe. C'est très important. Il faut respecter la casse. Hein, C'est sensible à la casse. Les classes, on les nomme avec une majuscule en, en première lettre. Et, euh, et donc, après, on aura toujours euh, le point d'entrée qui sera euh, défini de, de cette manière-là. Et bien, voilà. Euh, arrivé à ce stade, bah, je ne vais pas continuer plus longtemps. Puis Je vais vous remercier pour votre attention. Et, et je vous dis à bientôt. Au revoir.